Et notre invité est Guillaume Marceau, secrétaire départemental du SNES FSU Guadeloupe et secrétaire adjoint du FSU. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que cette nouvelle formule du par Parcoursup vous rassure-t-elle Non, absolument pas, puisque nous ce qu'on reproche à Parcoursup, c'est l'algorithme en lui-même, puisque l'ancien système permettait aux élèves de choisir la formation qu'ils voulaient faire. Là, on est complètement à l'inverse, puisque Parcoursup, ce sont les formations qui choisissent les élèves. Ça n'a pas été dit dans votre reportage, mais les vœux, enfin, si ça a été dit, ils ne sont pas hiérarchisés. Ça veut dire qu'un élève qui formule des vœux de 1 à 10, mmh. eh ben, le logiciel considère que c'est la même chose qu'il ait son vœu 1 ou son vœu 10. Alors qu'a priori, s'il met un vœu 1, c'est celui-là qu'il aimerait avoir en premier lieu. Et donc, ça génère des aberrations qui ont eu lieu l'année dernière. On a vu une élève qui avait 20 de moyenne dans notre académie et qui n'a eu aucune des prépas parisiennes qu'elle avait demandé. Ça a fait un véritable scandale. Elle n'est pas la seule. Il y en a eu plein d'autres. Et ce système-là est absolument scandaleux puisque les élèves, en fait, font des vœux mais à l'aveugle, ils ne savent pas les prérequis. Et donc avec le nouveau baccalauréat qui va s'articuler, ça va être une véritable catastrophe. Justement, alors vous êtes vent debout contre la réforme des lycées. Alors je rappelle, hein, terminer les filières L, E, S et S, mais désormais un tronc commun et trois spécialités à choisir dans une liste nationale de 12. Alors certains professeurs s'estiment trompés, notamment sur cette liberté de choix laissée aux lycéens. Tout à fait, bah parce qu'en fait, le ministère communique en parlant de liberté, mais quelle liberté va avoir un lycéen de Pointe-Noire, par exemple euh, On parle de toutes ces filières, mais en fait, au lycée de Pointe-Noire, il n'y en aura que sept filières. Donc s'il veut faire littérature, humanité, philosophie, par exemple, eh bien, il faudra qu'il aille non pas au lycée de Sainte-Rose, parce qu'il n'y a pas non plus cette option, il faudra qu'il aille à quoi Donc vous imaginez le matin partir de Pointe-Noire pour aller à Coueffin ou à Petit-Bourg. Donc en fait, derrière la liberté, la réalité, ce sont les restrictions de moyens, c'est la suppression des options dans un certain nombre de lycées, et en particulier les plus périphériques, hein, Marie-Galante, le Nord-Grande-Terre avec Port-Louis et euh, Pointe-Noire, et, et ces établissements-là, dans le projet actuel, vont être véritablement abandonnés. C'est-à-dire que les lycéens, ils sont laissés eux-mêmes, il y aura les riches qui pourront aller dans les lycées d'élite s'il y a de la place, je dis bien s'il y a de la place. Et puis, ben, ceux qui ne pourront pas, ben, ils seront restreints, enfermés dans le petit, euh, la petite peau de chagrin d'options qui restera. Donc vous, donc vous redoutez une ghettoisation des lycées ah ben, Il va y avoir une, totalement une ghettoisation des lycées avec une hiérarchisation des lycées. Entre le lycée Bainbridge et le lycée Couéfin qui ont toutes les options disponibles et euh, le lycée de Pointe-Noire ou le lycée Nord-Grande-Terre qui n'en ont que sept, on voit bien la réalité. Euh, et en plus de ça, dans l'académie, plus de la moitié des lycées n'ont même pas les 7 filières, euh, n'ont même pas les 7 minimums que le ministre avait promis. Donc là. C est, c est... Pour les parents d'élèves, aujourd'hui, c'est très inquiétant, oui. Mais le contrôle continu, c'est plutôt une bonne chose, non Vous, bah, Vous n'êtes pas coup... d'accord alors, la difficulté du contrôle continu, euh, c'est que ça crée un bac local. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'anonymat du baccalauréat en fin d'année, avec les travers qu'il peut avoir, on peut en parler, euh, mais ces travers-là garantissaient quand même un bac national. Aujourd'hui, on voit bien ce qui va se passer avec le contrôle continu. Si le contrôle continu, on imagine un professeur qui fait, enfin une discipline en histoire géographique qui évalue, qui a 8 de moyenne, le chef d'établissement va dire c'est pas possible 8 de moyenne, moi, ma lettre de mission, et puis pour, il faut avoir 10 de moyenne, donc il va y avoir une pression très forte au niveau local, qui n'existait pas aujourd'hui puisque les jurys étaient indépendants, et en tout cas elle était beaucoup moins forte la pression, et ce qui fait que le bac national avait une véritable valeur. Demain, quelle va être la valeur d'un baccalauréat qui va être dispensé au niveau local Déjà, on a l'impression, au vu de ce qui s'est passé avec Parcoursup, que nos élèves de Guadeloupe ont été punis quelque part d'être guadeloupéens et n'ont pas pu accéder aux filières d'excellence euh, des académies euh, autres euh, de l'Hexagone. Là, avec le bac local, ça va être encore renforcé, ça va être encore pire. Donc c'est très inquiétant pour notre jeunesse. C'est ce qu'ils demandaient les lycéens, le contrôle continu euh, oui et non, je pense qu'ils ne demandaient pas réellement ça, ou en tout cas pas dans cette mesure-là. Qui demande une petite part de contrôle continu, ça peut s'entendre. Euh, que ce soit pas tout en terminal, ça peut s'entendre. Mais là, on est rendu à du 50-50, ça veut dire que le baccalauréat national, en fait, disparaît, n'existe plus. Et d'ailleurs, ils l'ont bien compris, puisqu'aujourd'hui, ils sont dans la rue pour réclamer plein de changements, et en particulier contre cette réforme qui est proposée. Merci, Guillaume Arceau, d'avoir répondu à notre invitation.